Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Bon aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo particulière Je ne montre pas ça d'habitude en vidéo euh, Dans l'herbe, j'ai trouvé une araignée, une grosse araignée En train de tirer un frelon, un frelon européen Voilà Donc elle euh, a capturé un frelon européen et elle euh, le tiré Donc j'ai tout mis ça dans une boîte Je suis allé chercher le téléphone pour filmer et je vais vous montrer ça Donc c'est rapide, d'habitude je ne montre pas ce genre de vidéo Mais là euh, comme il y a un frelon, bah, je me suis dit allez pourquoi pas et je vous montre ça de suite oh, oh, oh, oh, oh, oh. Des, des Allez on est dans mon jardin Donc le petit bruit en fond que vous entendez C'est l'appareil pour capturer les moustiques hein. C'est normal, donc on est sur la terrasse dehors Donc j'ai tout mis dans une boîte Je vais l'ouvrir hein. Mais je vais quand même vous montrer un peu de plus près, regardez moi ça Regardez l'araignée elle est, elle est immense Et elle a capturé un frelon européen bah, bien le voir là. Et je vais ouvrir la boîte. J'espère qu'elle ne va pas trop s'échapper. Manière d'avoir des gros plans C'est de zoomer. J'ai l'impression qu'elle a planté des. Elle a planté ce. Voyez, on qu'elle a planté ça sur le corps du, du frelon. Et elle ne bouge plus. Vous voyez, on voit derrière le frelon qui a essayé de se défendre, en sorti son dar. Ça serait impressionnant. Bon, on va dézoomer un petit peu. Je sais pas c'est quoi comme araignée. Donc, tonton, si tu regardes cette vidéo, tu peux le marquer en commentaire. Tout connaisseur d'araignée, moi je n'y connais pas grand-chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à côté, c'est un frelon européen. Vous voyez, elle bouge l'araignée. Je ne suis pas très en confiance, je vous avoue. J'aimerais bien qu'elle bouge un peu plus, quand même. Pour que vous voyez qu'elle est vivante. Hein. Le frelon, il ne bouge plus, par contre. Hein. Donc après, je vais la relâcher. Hein. Je ne vais pas la tuer. Hein. Je vais la rejeter dans l'herbe. Je vais vous montrer ça. Mais ça reste quand même impressionnant. Une araignée s'attaque à un frelon comme ça. Regardez, on voit bien. On voit... Regardez ça. Regardez les poils comme ça. C'est pas très joli quand même. C'est la nature, ça fait partie de la vie, des insectes. Même si l'araignée n'est pas un insecte. Allez, on va essayer de voir si on peut la, la jeter de la boîte. Elle hein. ne va pas me sauter dessus. Hein. Là, elle est un peu repliée, mais je vous avoue qu'elle est immense. Hein. Alors, où je vais pouvoir mettre ça Je ne vais pas mettre ça près de la maison, parce que je ne voudrais pas qu'elle rentre avec son, son frelon chez moi. Hein. Sinon, tout le monde ne va, va pas être euh, content. Allez, on va essayer de mettre ça sur la table. Elle s'est fait une petite toile d'araignée quoi. Ah ouais, il y avait une petite toile d'araignée. Elle va peut-être s'échapper. Regardez toute la toile qu'elle a mis, elle était en train d'entourer le frelon. Une toile d'araignée. On va essayer de voir, de ne pas trop bouger. Voir si elle va revenir chercher sa nourriture. Je, suis, je filme avec le téléphone. Désolé, ça vibre un peu. Il est en train de faire sa toile autour de l'araignée. C'est quand même un truc de fou. Hein Bon ben je confirme le frelon il est mort. Hein. Voilà les Dédés, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je ne filme pas ça d'habitude, mais là c'était quand même marrant à voir. Et ça reste, ben, c'est la nature. Hein, donc, et on a trouvé ça dans mon jardin. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Dédés.